Hello Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit octobre. j'ai pas fait grand chose ces derniers jours alors honnêtement vous allez juste avoir la grosse partie dans laquelle je vous parle enfin de mon expérience de tournage pour une série américaine donc sur un plateau professionnel en tant que figurante, voilà je vais tout vous raconter comment ça s'est passé et puis voilà ça dure une petite dizaine de minutes et j'espère que le sujet vous intéressera, là vous me voyez tout simplement prendre mon repas de midi devant Youtube tranquillement et puis écoutez je vous retrouve un petit peu plus tard Bon, j'ai pas installé mes lumières, je me dis vlog top, ambiance chill, vide tous les jours. Je vais faire une espèce de mini routine soin de la peau, en vous parlant de mon expérience de tournage, voilà. à la fois pour gagner du temps et pour vous occuper visuellement, même si ça va durer deux secondes en vérité. Je me sers de ça pour nettoyer ma peau ces derniers temps, c'est ce truc de chez Garnier qui est plutôt bien. Et oui, je le mets à la main pour éviter d'utiliser du coton tous les jours. Je vous l'ai dit avant-hier, mais j'ai tourné comme figurante dans une série américaine. Je peux pas vous dire quoi, je peux pas vous dire quand, je peux pas vous dire avec qui. Enfin, il y a peut-être des choses que j'ai le droit de dire, mais dans le doute, comme je suis très anxieuse et que j'ai peur... <rire> Je ne vais rien dire, voilà. J'ai peur de dire ce qu'il faut pas. Non. Mais de toute façon, c'est sûr, je vous en reparlerai d'ici là, que ce soit là ou sur les réseaux. Pour l'instant, je vais juste vous parler de mon expérience, de comment ça s'est passé le tournage, de qu'est-ce qu'on a fait, comment, comment c'est l'organisation et tout. Bien sûr, ça reste mon expérience. Tous les tournages n'ont pas la même organisation, ça ne dure pas le même temps, c'est pas la même équipe, ça peut être plus ou moins bien, plus ou moins chaleureux. Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. De mon côté, j'ai été figurante sur deux jours de tournage. Souvent, quand t'es figurant, c'est une journée, parfois deux comme moi, parfois ça peut être toute une semaine, mais je pense que c'est plus rare. Après, je fais genre je m'y connais, mais non. <rire> figurant, c'est ce qu'on appelle aussi acteur de complément, c'est des gens que vous voyez à l'arrière-plan dans vos séries, dans vos films, machin, qui rendent en fait l'œuvre, on va dire, réaliste. Hein. Vous imaginez s'il y avait juste les persos principaux dans Game of Thrones, quoi, ça aurait été moins crédible, enfin bref. <rire> Et donc quand tu es figurant, c'est des petits contrats comme ça qui sont payés de 85 à 105 euros la journée. Ça dépend des studios, ça dépend de ce que tu fais aussi. Si t'es une silhouette parlante, c'est-à-dire un figurant, mais que tu as une réplique à prononcer par exemple, tu peux être payé dans les 200 euros je crois. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est un peu compliqué, même pour moi, il y a des subtilités et tout, bref. C'est souvent des longues journées et vous n'êtes pas sollicité tout le temps, donc vous avez intérêt à emmener des occupations. L'important c'est de rester silencieux, si vous êtes sur le plateau en tout cas, vous devez gêner personne. Et si vous allez aux toilettes ou autre, n'hésitez pas à le dire à un membre de l'équipe, notamment l'assistant production ou les gens qui s'occupent de vous quand vous êtes arrivé. vous leur dites, et vous leur demandez si vous pouvez aller aux toilettes aussi. Quand vous êtes hors plateau, en salle de pause, machin, vous pouvez parler et tout, mais généralement sinon vous pouvez parler mais de manière assez silencieuse puisque les équipes se concentrent sur le tournage, sur l'organisation, sur les trucs à monter, sur les détails à régler, etc. Et aussi euh, la direction des acteurs principaux, tout ça, enfin bref. On est venu nous chercher à la gare en bus pour aller sur le lieu du tournage, qui était un espèce de petit village isolé. Enfin non pas isolé, un petit village tout court. On est venu nous chercher à la gare à 8h15. Quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est signer nos contrats, les tests Covid aussi, <rire> si jamais ça n'a pas été fait avant. Ensuite, on va dans la session costume. On met les costumes que souvent on a été essayé au préalable à une session d'essayage costume avant le début du tournage. Des fois, ça peut être aussi des vêtements à vous, Enfin, ça dépend, ça dépend du tournage. Ensuite, vous passez au maquillage et à la coiffure si jamais il y a et nous ce qu'on avait aussi c'était la patine pour que ça ait l'air plus crédible, ils nous patinaient les vêtements et aussi la peau, en gros ils nous mettaient de la terre, enfin des trucs, pour que ça fasse un peu un effet vêtements usés, vous voyez ou alors euh, les ongles de la terre dans les ongles enfin des petits détails comme ça, qu'on leur importance mine de rien. Ensuite l'assistant réalisateur nous a fait un line-up, donc une réunion on était tous en cercle et il nous a dit les scènes qu'on allait tourner et à quoi elles correspondaient dans la série et ce qu'on allait nous devoir faire, même si ça ensuite il réajuste pendant qu'on va tourner la scène et que des fois il modifie deux trois trucs Selon le réalisateur et les productions, ça peut prendre plus ou moins de temps, selon aussi euh, comment ça se passe, enfin bref. Il faut vous attendre à refaire des scènes au moins une dizaine voire quinzaine de fois, voire même une vingtaine. Hein. La même chose jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment de plans pour satisfaire le réalisateur et les équipes de prod. Une des raisons qui font qu'on tourne les scènes plusieurs fois, c'est pas juste euh, par sécurité, c'est aussi parce que dans un premier temps, nous ce qu'on a fait... C'est qu'on jouait nos scènes en parlant, voilà, en mode répétition. Ensuite, on a tourné une première fois pour que les équipes voient ce que ça donnait niveau cadrage, niveau bruit et tout ça. On peut être amené à rejouer cette scène, mais en muet, c'est-à-dire qu'on va refaire la même chose. Mais cette fois, on parle plus. Donc on mime ce qu'on dit, on mime ce qu'on fait, et voilà. C'est pendant ces prises-là que les acteurs enregistrent leurs dialogues par moment. Nous, comme c'est une série américaine, en fait, même si on parle quasiment pas, euh, on va être redoublé, si jamais il y a matière, s'il y en a parmi nous qu'on parlait, on va être redoublé en VO, enfin en américain. Du coup là je viens mettre ça, j'en ai plus, mais vraiment j'adorais cette espèce de, de soin crème. Je le mets en dessous de ma crème hydratante et je le trouve trop bien. Donc vous jouez comme ça votre scène plusieurs fois, le temps qu'il faut, sachant que vous devez continuer à jouer jusqu'à temps que le réalisateur ou l'équipe crie couper. Tant que vous n'avez pas entendu couper, vous devez continuer à jouer. Pareil pour l'action, il y a un action figuration qui est adressé aux figurants et un action tout court qui est adressé aux acteurs quand ils jouent en même temps que vous. Ce qui se peut se passer entre les scènes, c'est que parfois il y a des petits changements, des petits réajustements et tout ça selon leurs besoins à eux. Et une fois que la scène leur convient, on doit la rejouer mais en raccord. En raccord, ça veut dire qu'on doit vraiment essayer de refaire pratiquement la même chose par rapport au plan précédent parce qu'ensuite ça va être raccord. C'est-à-dire que si là je joue ma scène en allant... À droite, moi c'est ma gauche, mais vous c'est votre droite si je me trompe pas, et qu'ensuite en refaisant la scène je vais à gauche, je vais pas être au même endroit, alors qu'on est censé être au même moment de la scène, vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que le plan il va pas être accord, en fait. Et pour éviter le faux raccord au maximum, on essaye de refaire une fois qu'on nous dit qu'on joue un plan raccord, ce qu'on a fait auparavant à peu près à l'identique. Ce qui est déjà un peu galère en tant que figurant, mais alors en tant qu'acteur principal, j'imagine même pas. Ma crème pour le visage c'est la Mixa pour les peaux sensibles, je l'aime trop, en fait c'est un gel crème, donc c'est pas de la crème à l'état pur, c'est mélangé à une matière un peu plus visqueuse et ma peau aime bien ça. Et je vais mettre ça par dessus là le Facial Spray que j'ai trouvé à Sephora en petit format, je l'ai acheté vraiment pour le tester et franchement je l'aime trop, je crois que je vais le racheter et ensuite, c'est pas fini, puisque vous allez encore une fois rejouer votre scène, selon les besoins de l'équipe. Donc ils vont la tourner peut-être dans un angle, ensuite ils vont la tourner sous un autre point de vue, une autre perspective, etc. Donc vous allez la jouer vraiment plusieurs fois. Ensuite, il y a une pause déjeuner. Alors le premier jour, on a mangé à 15h, faut pas vous attendre à manger forcément à midi. Ensuite, vous allez vous faire les petites retouches maquillage, costume, machin, et vous allez... Si besoin, jouez votre seconde scène. Nous, le tournage de l'après-midi, il a duré, je crois qu'on a fini à 19h30 ou 20h. Sûrement à 19h30 et on a dû partir en bus vers 20h. Tout ce dont je suis sûre, c'est qu'à 20h45, j'étais arrivée là où le bus nous a déposés et que comme il me fallait une heure pour rentrer, je suis arrivée chez moi à 21h45. Tout ça pour dormir à peine 6h, puisque le lendemain matin, rebelote, mais là, le car, il venait nous chercher plus loin que Là où il était venu la veille, déjà pour moi, et il venait à 7h45. Donc j'ai dormi environ 6h. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que 6h, moi non en fait. <rire> si j'ai pas mes 8h, je suis pas bien. Et c'était le cas vraiment, j'étais défoncée. Mais comme j'étais dans l'adrénaline du truc, le tournage et tout, enfin que je kiffe. Franchement, c'était de la bonne fatigue. Même si j'ai très mal dormi aussi. Par contre, j'en avais tellement plein la tête. Enfin, le tournage, il a continué en fait la nuit dans ma tête. <rire> j'ai mis ça sur mes cheveux. C'est un masque qu'on peut mettre quotidiennement ou alors une fois par semaine ou autre en, en profondeur. Et que j'aime beaucoup aussi. Il adoucit bien mes cheveux. Donc voilà, le lendemain rebelote. Alors, on a fini plus tôt. On a fini à 18h30. Et je crois que je suis arrivée chez moi bah, à 20h45. J'étais tellement contente d'avoir fini. Et de pouvoir enfin me reposer et en même temps c'était tellement bien et aujourd'hui je pense encore à ce tournage et j'ai trop envie d'être impliquée dedans tu vois, enfin... Vraiment ça m'a trop plu l'ambiance de tournage et tout. Après je pense que bon, j'ai eu de la chance parce que l'équipe de prod était hyper sympa, hyper cool et tout ça. Je pense que selon les tournages, l'ambiance ça peut être sacrément malsaine et mauvaise aussi. Enfin, ça dépend de tout, ça dépend de... ça dépend de tellement de choses, ça dépend du réalisateur, ça dépend de l'équipe, ça peut dépendre des acteurs. Enfin, Ça dépend de plein de choses hein, en fait. Moi là je parle que d'une première expérience, donc bon, je suis, pas la... je suis pas la meilleure pour vous parler de tout ça, je suis pas la mieux placée. En tout cas, c'était mon premier tournage vraiment intense comme ça, hyper professionnel et rémunéré surtout. Ma première expérience de figuration, sinon je l'ai faite en 2016 dans le premier épisode de Soil Luna le Mag by Enjoy Phoenix. C'était une petite série, DIY et tout ça qui passait sur Disney Channel en 2016, à l'époque où la série Soil Luna a commencé. Comme c'était Enjoy Phoenix qui présentait cette émission, elle avait dû poster sur Facebook un truc de figuration, enfin bref. Et j'avais été une demi-journée là-bas, mais c'était pas payé par contre, d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, cette expérience-là, c'est vraiment, moi, ce que je considère comme ma première vraie expérience et j'ai trop envie de recommencer, je, je suis accro. Mais bon, les métiers de figurant, déjà, je pense pas que c'est un métier duquel tu puisses vivre vraiment, c'est plus un métier de complément. Tu peux pas trouver des tournages figurants comme ça tous les jours, même en étant à Paris, quoi, c'est compliqué. À moins peut-être d'être dans une agence ou avec un agent ou je sais pas, ou d'avoir les contacts hein, aussi, tout simplement. Hein. Mais comme moi, je suis complètement extérieure au milieu pour l'instant et qu'il n'y a pas beaucoup de sites d'annonces de figurants, mine de rien c'est plus difficile d'accès mais je continuerai je vais essayer d'en trouver d'autres parce que ça me plaît je veux faire d'autres expériences et voilà Puis écoutez on verra bien et <rire> eh ben voilà écoutez hein, j'ai fini ma journée en faisant des petites recherches artistiques en fait vous savez peut-être que j'écris un livre d'accord mais j'écris aussi des paroles de chansons et là je cherchais en fait une mélodie pour mes paroles de chansons, même si j'ai pas de son musical, mais déjà ce serait pas mal d'avoir une mélodie en tête. Je vous épargne le son hein, parce que j'ai pas chanté depuis des mois et j'ai un peu perdu. Il faudrait que je m'y remette, mais voilà, là c'était vraiment plus de la recherche que du chant à proprement parler. Même si après j'ai fait une petite séance de chant en chantant notamment des Disney, ça m'a un peu réveillé la voix, mais voilà. Écoutez, j'aimerais bien me remettre au chant aussi, tant de choses à faire et si peu de temps c'est désespérant. <rire> Je pense que le vlog va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, bonne soirée, gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut